Good morning, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, le Nishmat, Abraham, Mordecaï, Ben Israël, Béfani. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelle. Nous étudions à la Sérat Mouad Katan, Pergimel, Mishnahé, à Kovér et Shloshayamim Kodem la Régel. Batla et Menu, Xerat Shiva. Shmona, Batla et Menu, Xerat Shloshim, Mipenech shamru Shabbat, Ola, Veina, Mapséket, Régalim, Mapsékin, Veenan, Olin. Je commence à traduire d'abord. Vous allez voir, vous allez plus ou moins connaître les principes qui sont évoqués. « A kover et meto, shlosha yamim kodem la regel. »« Celui qui enterre un mort de proche, sur lequel il doit prendre le deuil, trois jours avant la fête, avant les, les fêtes. » par exemple, il y avait Shavuot, les Trois jours avant Pessah, avant chavuot, il a eu un proche qui est décédé, il l'a enterré, donc en théorie... La question de la problématique de la Mishnah, est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec toutes les lois de la Véloute Est-ce qu'il faut les mettre en pratique pendant la fête Est-ce que si on a commencé avant, est-ce qu'il faudra compléter après les fêtes Le principe que tout le monde connaît, que dès qu'on a enterré avant les fêtes, la fête arrive et annule l'enterrement, annule la, la, la Véloute. Bah, ça va être le sujet de notre Michelin, et on va l'expliquer un petit peu mieux. Il y a quelques petites erreurs qui sont fréquentes sur le sujet. D'abord on lit la Mishnah, la Mishnah n'est pas selon la phrase, c'est pour ça qu'on parle de trois jours, mais euh, on expliquera après d'abord. D'abord on reçoit la Mishnah, donc il y a trois jours avant la fête, alors la Mishnah me dit « batla hemenu xerat shiva » ça a été annulé sur lui, le devoir de xerat shiva, le décret des sept, les lois, les lois relatives aux sept jours de deuil. Vous savez bien que quand quelqu'un est en deuil, il passe sept jours où il n'a pas le droit de se laver, il n'a pas le droit de se changer des, les, les vêtements, d'accord, il, il reste assis par terre, ça c'est plus un c'est moins, mais euh, donc il y a toutes sortes de veloutes, et une fois que se finissent les chives 1, alors il a le droit maintenant de se, plus de se relaver, entre parenthèses aussi, il y a une halakha interdit d'aller avec sa femme pendant les 7 jours, alors dans les 30 jours ça devient permis, et, mais pendant les 30 jours il doit quand même continuer à préserver quelques lois de veloutes, euh, notamment, Essentiellement même, je dirais, l'interdit de t-sport de se couper les cheveux. D'accord Ça, ça dure pendant 30 jours. Alors, la me dit, s'il si a commencé à prendre le deuil pendant 3 jours avant la fête, la fête arrive, annule la xerat shiva, le, les lois relatives aux 7 jours. C'est-à-dire qu'il a commencé donc 3 jours, il reste 4 jours à compléter en théorie, il y a les fêtes, ni il prend le deuil pendant les fêtes, bien évidemment, parce que pendant les fêtes, il n'y a jamais de deuil, ni il complétera la fête, le deuil après la fête. Ok Mais par contre, s'il a pris le deuil Shmona, 8 jours avant la fête, 8 jours avant la fête, il est son, son proche parent qui est décédé, donc il a déjà fait les 7 jours de deuil, et en plus ça, il est même rentré maintenant dans le cycle des 30 jours, ah, il a commencé le cycle des 30 jours, arrive la fête et annule, interrompt le cycle des 30 jours aussi, et après il n'aura plus besoin de compléter du tout. Il y a plus de loi relative au deuil. la loi des Shloshim, c'est interrompu. Mi car ils ont dit, le décret nous dit, Shabbat les jours de Shabbat sont comptabilisés olay, ils montent, ils montent dans le dans le décompte, ils sont comptabilisés mais n'interrompent pas le deuil. Tandis que regalim, les fêtes, les trois fêtes eh bien, Mafsikin, ils interrompent le deuil, tandis que Vn Anolim, mais par contre, ils ne sont pas comptabilisés comme des jours de deuil. Bon, il y a plein de choses à éclaircir. Hein. Tout d'abord, je vous ai dit déjà depuis le début, que la n'est pas comme cette mission. La mission nous dit qu'il faut avoir le minac de trois jours de à Velout pour que ça annule les, les lois de 7 jours. Pour la Laha, on tient que même si ça durait pendant une heure même, ça suffit déjà, euh, ça suffit déjà pour que ça s'annule. Donc on a même pris un tout petit peu, parce que Nixatayom Kekulo, même passer un moment, même avoir pris le deuil, mais l'essentiel, il faut avoir pris le deuil. Maintenant, peut-être que maintenant, on va commencer par expliquer un peu plus profondément la raison qui est devant dans le long barthénoir de la fin, que pendant la fête, ça c'est certain, pendant la fête, il n'y a aucune, aucun usage de deuil. D'accord Pendant la fête, on a le droit de se laver, on a le droit de même endeuiller, et... tandis que pendant Shabbat... Ces exigences fondamentales. Pendant Shabbat, le deuil continue. On n'a pas le droit d'exprimer le deuil, mais le deuil, on le garde à l'intérieur. Soit, on n'a pas le droit de se laver même pendant Shabbat, même avec de l'eau chaude. Ils ont leur deuil n'a pas le droit de se laver pendant Shabbat, s'il veut. Il y a, il n'a pas le droit d'avoir des rapports conjugaux avec sa femme. Il y a encore toutes sortes de à la chot, que qui font que, le, que le, le, le Shabbat. Alors, le Shabbat, puisque finalement, il reste quelques petites lois de deuil. Il s'avère que le deuil qui a commencé avant Shabbat arrive le Shabbat, c'est vrai qu'on va l'alléger beaucoup des lois du deuil, mais malgré tout, puisqu'il y a encore quelques lois de, qui sont en vigueur, donc le Shabbat il est comptabilisé. Pour les fêtes, ça ne fonctionne pas comme ça pour les, par rapport aux 7 jours de deuil. J'explique. Par rapport, s'il y a eu un défunt pendant, euh, le, pendant la fête, alors on va l'enterrer bien évidemment pendant la fête. Pendant, imaginez pendant la moitié de Pessar par exemple, il va y avoir le, le défunt, on va l'enterrer. Mais les proches-parents ne vont pas encore prendre le deuil, il n'y a pas de deuil chez eux. Ils demeureront le deuil qu'après la fête. Alors, puisque maintenant ils n'ont fait aucun usage de deuil, parce qu'ils n'ont pas le droit de... de pendant, pendant la fête, il n'y a pas de deuil. Il y a quelques petites lois, un petit peu en rigueur, mais ça ne s'appelle pas qu'ils ont commencé les lois des sept jours, interdits de se laver mais de se changer les vêtements, ils n'ont pas commencé même pendant les fêtes. Ils avaient le droit de se changer, ils avaient le devoir de se puisqu'il n'a pas commencé. Les lois des sept jours. Donc, tous les jours de fête qui, qui passent en ce moment, eh ben c'est pas comptabilisé comme les sept jours de, de deuil. Se finit la fête de Pessah, alors là, il démarrera, il prendra les sept jours de deuil. Et c'est écrit, mais Farah, j'étais un peu le poskim, même si j'ai déjà eu un proche parent l'année dernière qui est décédé, et il y a eu des ramanimes qui ont dit autrement, je ne sais pas d'où c'est venu. En tout cas, chose de sûre, c'est que s'il n'y a pas eu de deuil qui a commencé on les, par rapport aux sept jours, alors les jours de fête ne sont pas comptabilisés comme des jours de deuil. On finit les sept jours, on finit la, la, la fête, et on démarre les sept jours de deuil entier. D'accord C'est ça ce qui est écrit en fin de la Mishnah, que les, le Shabbat, c'est comptabilisé, et ça n'interrompt pas le deuil, tandis que la fête, ça interrompt le deuil, et c'est pas comptabilisé. C'est-à-dire, si le deuil il a commencé avant la fête, alors arrive la fête, la fête dégomme tout, elle arrête tout, elle annule toutes les, toutes les lois qui sont... Alors, selon le cas, si on est déjà dans, la, dans on est que dans le cycle des 7 jours, arrive la fête et interrompt le cycle des 7. Après, il faudra quand même faire les, continuer l'usage des 30 jours. Si on a commencé l'usage des 30 jours, le deuil des 30 jours, après, après la première semaine, on a commencé, eh bien, arrive la fête et la fête de nouveau interrompt le, le, le, les, les lois des 30 jours et on complétera plus après. D'accord Il n'y a que si on a commencé qu'on a fait un petit peu, on n'a pas fait les, les, les shoshim. Avant la fête, arrive la fête. La fête, elle annule. Là, elle interrompt les, les, les, les lois des 7 jours. Et on continuera à préserver quand même les lois des 30 jours. Parce que la fête, la fête elle arrive, elle interrompt juste ce qui est en vigueur. Si ce, ce qui est en vigueur, c'est les, les, les, les, les 7 jours, ça interrompt les 7 jours. Si ce qui est en vigueur, c'est les 30 jours, eh bien, ça interrompt les 30 jours. Ok On a tout expliqué. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une plaine pleine de Hatzlacha. Kol c'est